Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me solliciter lors de ma dernière publication sur les murs végétalisés. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons installer une matmande végétalisée. C'est parti 6 pièces vous seront fournies lors de votre commande. Des clous de tapissier vous seront fournis. Par contre, attention, si vous avez un mur embêtant, vous devrez vous munir de vis et de chevilles adaptées. Alors, qu'en pensez-vous Vous avez aimé Identifiez tous vos amis afin de leur faire peut-être gagner ce mur végétalisé. Sachez que ce mur vous demandera aucun entretien. En tout cas, je tenais à vous remercier d'être si nombreux à me suivre tous les jours. Et je vous dis à très vite les amis. Apparemment, je n'ai pas de texte. Ah merde Tu as oublié ton marteau, non Vous pouvez également vous munir d'une vieille paire de baskets ou d'un rouleau de pâtissier. Cela fera l'affaire. Peut-être que je pourrais faire monsieur météo, là. Bon, il n'y a pas de problème, je te le fais. Hein. <rire> euh, petit point météo. Donc, en France, il fera plus de 42 degrés. Ouais, en s'attendent. Austen... Hein. Mais ce là... <rire> que je dis <rire> Des clous de pâtissier... <rire> je... Je... Des clous de tapissier vous seront fournis. Par contre, attention. <rire> Des clous de pâtissier... <rire> Des clous vous seront fournis lors de votre installation. Par contre, attention, si vous avez des murs. Allô C'est parti Non, c'est bon, j'en veux plus. C'est quoi